Bonjour et bienvenue sur Langue en Poche. Aujourd'hui, on va parler du système Anki. Alors Anki, qu'est-ce que c'est C'est un système de flashcards qui se base sur le principe de la répétition espacée. Comment ça marche En fait, quand vous révisez, vous allez dire au logiciel si euh, vous avez bien retenu moyennement retenu ou pas du tout retenu la flashcard qu'on vous présente et du coup le système va vous présenter la flashcard au moment le plus opportun pour vous afin que vous n'oubliez rien aujourd'hui je vous présente Anki sur ordinateur je vais utiliser un pc mais c'est la même chose sur mac la première chose à faire c'est d'aller télécharger Anki donc vous tapez Anki tout simplement et il vous le trouve normalement c'est le premier Là, on vous propose, la première chose qu'on vous propose, c'est de télécharger. Vous cliquez dessus et on vous met tout en bas de la page. Et en fait, Anki détecte automatiquement quel système d'exploitation vous avez. Donc si vous êtes sur Mac, il va automatiquement vous ouvrir en premier l'onglet Mac. Donc, vous choisissez votre système d'exploitation et vous téléchargez. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que moi, je l'ai déjà téléchargé. Ok, ensuite je reviens au bureau et j'ouvre Anki. Voilà, ça c'est la première chose que vous voyez quand vous ouvrez Anki. Donc on retrouve les options un peu basiques de Anki Droid. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets le lien dans la barre d'infos et dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc vous pouvez créer un paquet de cartes en bas. Le, paquet, le bouton créer un paquet de cartes. Mais on ne va pas le faire, on a déjà des paquets. Moi je veux ajouter des cartes. Donc là, on voit un peu plus d'options que ce qu'on avait dans AnkiDroid. Je vais vous montrer un peu tout ça. Premier bouton qui s'appelle en fait type. Donc c'est le type de carte que vous allez ajouter. Vous avez plusieurs types de notes. Vous avez les notes basiques. On va commencer par ça. Et ensuite, vous pouvez choisir un paquet. Donc moi, je vais prendre le paquet de français. Ce qu'on voit ensuite, ce sont les options de texte. On va avoir un peu plus d'options que sur Droid. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, si on veut faire une phrase. El gato euh, duerme. Le chat dort. La traduction. Ok. On veut différencier le verbe duerme et le sujet. Alors, on va mettre le sujet en rouge, par exemple. Et dans la traduction, le sujet sera aussi en rouge et le verbe en bleu, on va dire. Vous pouvez vraiment, du coup, choisir toutes les couleurs que vous voulez. Hop, et je choisis le bleu. Pour changer la couleur, c'est la petite flèche là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour le déterminant. Par exemple, vous voulez le mettre en gras. Ben, vous pouvez aussi le mettre là, en gras. Et le verbe, vous pouvez le souligner. Voilà. Donc vous avez du gras de l'italique et du soulignage. Donc vous avez un petit peu plus d'options quand même de traitement de texte. Là, avec cette euh, icône, vous pouvez mettre un exposant. Et là, vous pouvez mettre un indice. Et avec ce bouton-là, vous pouvez tout simplement supprimer le formatage. Et ça revient à la normale. Avec donc la, le petit trombone vous pouvez rajouter des images ou des sons comme on a vu sur AnkiDroid. Alors là j'ai pas d'image sur cet ordinateur euh, par contre là en bas vous avez tous les formats qui sont supportés donc vous pouvez mettre des gifs, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des sons voilà c'est à peu près tout je crois pas qu'on puisse mettre de vidéo. Et avec ce bouton euh, le rond rouge entouré d'un rond noir, vous pouvez enregistrer directement un son. Alors, on va se mettre là et on va enregistrer la phrase en français. Le chat dort. Voilà, on en a fini avec cette carte. Maintenant, je veux ajouter un nouveau type de carte. Ce sont des cartes texte à trous. Pour ça, je dois d'abord changer mon type de carte. Donc, je viens dans type en haut et je choisis close. Et moi, je veux faire deviner les mots plus et égal et pour ça je vais mettre 2 plus 2 égale 4 donc j'écris mon texte en entier 2 plus 2 égale 4 je viens choisir le mot plus et j'utilise cette icône avec les trois petits points entre crochets et le égal aussi voilà et je fais ajouter je ferme maintenant et on va vérifier si ça a bien marché Donc c'était dans vocabulaire de français Je vais réviser, étudier maintenant El gato duerme C'est le chat d'or Et on voit bien le chat d'or avec la typographie un petit peu spéciale qu'on a ajoutée C'est correct Et là, je dois deviner 2 égale 4 Je sais que c'est plus J'affiche la réponse et c'est bien 2 plus 2 égale 4, c'est correct. Voilà. Ensuite, j'aimerais vous montrer autre chose. Je reviens dans ajouter des cartes. Je suis dans mon type basique, vocabulaire de français, peu importe. J'aimerais ajouter des champs parce que maintenant, là, les seuls champs actuellement qu'on a, c'est front et back, là, Donc, devant et derrière. J'aimerais ajouter un champ image si je veux mettre des images, par exemple, pour mieux trier mes cartes. Alors, par exemple déjà front, on peut le renommer en devant et back, on peut le renommer en derrière. Ok. Et je veux ajouter un champ, donc je vais ajouter et je tape image. Ok. Et on va le mettre. Euh en position 2 voilà ok et maintenant à chaque fois que je vais créer une carte de type basique j'aurai un champ devant image derrière maintenant l'option parcourir grâce à ce bouton parcourir vous accédez à toutes les cartes que vous avez dans vos différents paquets donc vous pouvez choisir de voir juste les cartes que vous avez étudiées aujourd'hui vous pouvez Choisir toutes les cartes qui sont close, c'est-à-dire les cartes avec des textes à trous. On n'en a que deux. C'est une carte avec le plus et une carte avec le égal, etc. Là, vous pouvez vraiment voir toutes les cartes. Donc, toutes les cartes, par exemple, du paquet vocabulaire de français. Et là, imaginons que vous ayez fait une erreur dans euh, El gato duerme. Vous voulez corriger, vous voulez rajouter un point. Et eh vous cliquez sur « El gato duerme », cette carte, et tout simplement, vous venez rajouter vos modifications. Et une fois que j'ai fini, tout simplement, je passe à une autre carte, je ferme, et les modifications sont enregistrées. Si je reviens dans « Parcourir »,« Vocabulaire de français »,« El gato duerme », j'ai ma modification enregistrée. Donc ça, ce sont les possibilités assez basiques avec Anki. Mais des fois, vous avez envie d'avoir des cartes un peu spéciales. Par exemple, vous avez des images à apprendre, donc ça peut être des schémas ou des cartes, et vous voulez apprendre les pays de l'Europe, par exemple, et savoir où ils sont situés en Europe. Donc, vous avez besoin d'avoir une carte de l'Europe et de cacher parfois certains endroits où c'est écrit le nom du pays. Mais il n'y a pas cette fonctionnalité basique dans Anki, donc vous allez devoir rajouter un greffon. Ils appellent ça. Donc, dans Google, vous tapez Anki greffon ou Anki add-on. C'est la même chose. Vous tombez sur cette page qui vous propose tous les greffons possibles qui ont été créés par des utilisateurs d'Anki avec du code, en fait. Donc, euh, le greffon dont je vous parle, pour cacher une partie d'une image, il s'appelle image occlusion Enhanced. Alors, c'est celui-là. Vous voyez par exemple, là, le devant de la carte, de la flashcard sur Anki, ce sera cette partie-là qui sera cachée. Et il faudra deviner le mot-là. Donc, vous descendez un peu la page jusqu'à trouver, voilà, à la partie download. Vous copiez le code. Vous retournez dans Anki. Et dans Outils, greffon. Vous faites parcourir et installer. Et en fait, vous copiez coller le code et OK. Euh, je ne l'ai pas fait parce que moi, je l'ai déjà installé. Ensuite, votre greffon va apparaître là. Et ensuite, si vous voulez l'utiliser, vous faites ajouter une carte. C'est le dernier icône ici. Vous cliquez, euh, vous choisissez une image. On va prendre les manchots. Et il vous ouvre une nouvelle fenêtre. Supposons que vous vouliez cacher le bec d'un des manchots, vous choisissez une ellipse par exemple, vous la mettez un peu n'importe où, c'est un peu compliqué à mettre, et ensuite vous pouvez la déplacer, on va cacher carrément toute sa tête. Et ensuite vous choisissez d'ajouter la carte, avec une des options qui sont disponibles. On va prendre ça, et là on vous dit qu'il y a une carte qui a été ajoutée. Vous fermez. Si vous revenez après dans parcourir, vous avez normalement la, la catégorie là. Vous voyez bien que vous avez la carte et on va l'essayer. Donc c'est le paquet là. Voilà, donc vous avez le manchot qui est caché, affiche la réponse et on vous remet l'image en totalité. Une dernière chose dont je voulais vous parler, qui peut être très pratique si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire à ajouter, c'est de mettre tout votre vocabulaire dans un tableau Excel, dans un tableur. Et ensuite, vous importez le tableur dans euh, Anki. Alors, je ne vais pas vous montrer exactement comment faire, il y a des vidéos déjà qui existent à ce sujet sur Youtube. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos et euh, dans le petit i qui va apparaître euh, à votre écran. Je vous montre juste comment est-ce qu'on importe le tableur dans Anki. En bas, vous avez le bouton importer et vous choisissez le fichier XML et vous trouvez votre fichier dans votre ordinateur. Là je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas de fichier à disposition. La dernière chose, la plus importante, quand vous quittez Anki, c'est de synchroniser. Parce que sinon quand vous allez ouvrir Anki depuis votre smartphone par exemple, vous n'aurez pas toutes les dernières flashcards que vous aviez ajoutées depuis votre ordinateur. Synchroniser, c'est le petit bouton qui est là Vous cliquez dessus, il vérifie et c'est bon Voilà, c'est tout pour aujourd'hui On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur langue en poche Salut